Ouh, ça c'est bien. Pour commencer, c'est agréable. Oh, dun pied dun reposé. Oh. Quelqu'un autour de nous. Personne. Avec les capacités de délection. Oh, C'est bon, ça. Bon, un moteur. On va récupérer tout ceci par là. C'est pour le Prime, Xavis. Welcome back. Pour financer le cipé toilette. On y travaille. travaille. On y travaille, on y travaille, on oh. y travaille. J'ai entendu. Oh. Vas-y, fais ça. De 1, vaut mieux que tu t'éloignes. Quand t'as une course qui se produit et qui s'enclenche, vaut mieux, vaut mieux, complètement. Voilà, faire ça. Oh, J'ai oublié que j'avais. Euh... <rire> J'ai oublié que j'avais Mangeur d'espoir. Ok. Mangeur d'espoir qui se trouve complètement pété. Inbox! Sans deck! Ça me saoule. Ça me saoule, je vous jure, ça me saoule. Bon, du coup, Mangeur d'espoir, c'est parti. Toi, pareil, c'est parti. Tu quoi? Allez, on va la faire à l'ancienne. Pas de problème. Vas-y, à l'ancienne. Toi, tu te soignes. Ouais, j'avais ça, tu quoi? Allez, à l'ancienne. Libère-le. Mauvaise idée. Maintenant, on fait le tour. Et même comme ça, je reste faire plaisir. Vas-y, prends-toi piège. Sinon, je peux pas. Hop là. Ok. Et de 1. Vous pourri mon groove avec la hitbox. Vous m'avez pourri mon groove avec mon genre d'espoir. Et est où là Il est où là Vous êtes où là Ok, à bien. Un là, un là. On a quoi Très bien. Oh, vous me pourrez essayer tout mon groove, là, à l'infini. Un moteur là, un moteur là, trois moteurs. OK. Allez, go. Concentration. Il y a quelqu'un qui est là-haut. jack. Ouais. T'es là-haut, t'es blessé. On va achever ça. Allez, go. Même pas moi qui le posé sur. Allez, ouais, finissez le... Allez, c'est ça. Faites ça. Finissez l'autre piège. Finissez le moteur, là. On va voir le coup. On va voir qui est où. Toi, tu te caches ici. On va voir si tu vas te cacher longtemps. Allez, ouais, t'es là. Non, non. On va faire le truc à l'ancienne. juste ici. Je le sais, tu le sais. Tu le sais, je le sais, je sais. Palette. Allez, va tout droit. prends un hit. Tu repars à l'intérieur. Tes ouïe plop. Voilà. T'as cru que j'allais me prendre le pied T'as quelqu'un qui peut pas se faire libérer Bah ok, tant pis. vas y palette pour rien. Repars par là-bas. Ok, c'est bien. Des dardes, des dardes, des dardes. Mais pas des dardes, ok, ouais. Quelqu'un est passé en P3. Je récupère. Vous m'avez pourri mon groove. Je récupère toi. Je te pose sur ce qui va te rester de dignité. Je récupère le piège là-bas. Non, bah ok, ok. On va faire ça à l'ancienne. Faites quoi, vous forcez le moteur là descendu si vous forcez ma peur très bien oh, ok et pour le groove ben faisons ça ok ok je te vois hein, je te vois t'es trop debout, t'es trop debout, vas-y fais ça voilà ah vous forcez le truc pas de problème je vais faire ça l'ancienne Moteur là-bas, quelqu'un qui va délivrer l'autre. Allez, go. Faites ça, très bien. Maintenant, je sais exactement où t'es. T'es deux Ouais, faites ça. Ouais, très bien. Je sais que toi, t'es là. On a fait le tour par la droite. Ça sera pas suffisant. Je te prends, je te dépose. Vous voulez forcer le moteur là tout droit. Ce moteur il a été fait. Je récupère ce piège là. Je vais complètement condamner l'autre accès. Ah, C'est ça. Désamorce le piège, très bien. On passe quoi Deux moteurs je vais laisser personne s'en sortir. Deux qui sont blessés, un qui va essayer d'aider. l'aider, je saurai en arrivant au niveau de la traque. Une fois que quelqu'un sera arrivé par là, je saurai plus. Voilà. Où tu vas. Tu vas bien. Oh tu vas bien. C'est ça. C'est ça. Je pas par là-bas. Hein C'est bien. La meilleure chose que tu as à faire. Tu cherches. Ben, du coup j'arrive. Tu forces le moteur. Ah oui. Allez de l'autre côté. On va récupérer la là qui est en face. Qui va faire tomber la palette s'il si en a une. Voilà, elle continue. Il y a un moteur là-bas qui avance. À gauche, j'ai cassé la palette. Donc, la palette, le mur. Donc, je vais pouvoir gagner du temps. Voilà. Tombe. Je te récupère. Je te pose. J'ai pas besoin du tout de te poser ailleurs. Sur un crochet euh, qui... où tu peux te faire décrocher pour euh, donner une indication euh, d'aura. Pour la simple raison que tu es en P3. C'est loin. Il y a quelqu'un d'autre qui est juste ici. On va voir si... Non. On va vérifier là parce qu'il y avait un Jake. Voir. Une autre. Ouais. On sort par là. Un. un moteur qui va se faire dans, la... dans le temps à partir. On se retrouve en face. Tu vas essayer de sauter là par là. Ça ne servait à rien. Très bien. Allez, deux, deux. Vous allez finir votre moteur. Personne ne va vouloir le sauver. Je te pose par défaut là-dessus en me disant que c'est ok. Tu dois être en P2. P3, C'est okay. très bien, très bien. Plus que deux. a pas de palette. Toi, t'es en P1. Donc Ok Tous les deux condamnés Et toi tu vas aller par ici, tu vas te prendre le piège Donc je sais Où est parti ah, T'es condamné, tu vas aller vers la Vers la cabane T'es condamné, tu foutu Ta copine va vouloir finir le moteur Elle va donner exactement sa position Vas-y fais ça Bravo. Ça va aller le coup. Je te récupère. Si elle essaie de finir le moteur, qu'il y a de fortes chances d'arriver, elle va donner exactement sa position. Et elle est tu foutu. Il est en P1. Vas-y. Donne-moi le temps. Donne-moi le temps. Ok. Se faire libérer ou pas Je vais récupérer. Non Très ouais, bien. Je vais te donner la porte de sortie. C'est bien le seul truc que tu peux faire. Avec un peu de chance, la trappe apparaît à côté de moi. Je ferme la trappe, elle est condamnée. Les portes de sortie sont condamnées. Ah, ok, allez, c'est parti. Il donne sa vie Pourquoi pas. Ok, à trouver la trappe. Ah. Toi, ah. Mmh, mmh. Cadeau. Ouais, saoulé.